Salut les propriétaires qui doivent vendre leur bien immobilier dans les semaines qui viennent dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir de nouveau des contacts malgré que cela fait des mois voire des années que vous n'arrivez pas à vendre. Je vous dis ça tout de suite dans cette vidéo. Alors quand ça fait peut-être des semaines, des mois voire des années qu'on essaie de vendre et qu'on n'arrive pas à vendre, en fin de compte, c'est tout simplement parce qu'on manque de contacts et surtout des contacts qualifiés. Donc, il est important de reprendre les bases et de se dire « Ok, mon bien ne se vend pas pour X ou Y raisons. » Et faites attention parce que souvent, ces raisons sont des raisons qui sont tronquées parce que vous avez aujourd'hui ce que j'appelle des rats dans la tête. C'est-à-dire qu'on on vous a donné des euh, explications comme quoi votre bien ne se vendait pas parce que, en fin de compte, les personnes qui sont autour de vous ou les personnes qui ont visité... Votre bien immobilier ne correspondent pas aux personnes qu'il faut pour votre bien immobilier. Donc l'important, c'est de comprendre qu'un bien immobilier a son acquéreur. Vous l'avez acheté, donc, euh, ce qui prouve que ce bien est attractif. Maintenant, il faut reprendre les choses depuis le début. Parce que vous ne pourrez pas le vendre ben, si vous n'avez pas de visite. Et vous n'aurez pas de visite si vous n'avez pas des acquéreurs. et Surtout des acquéreurs qualifiés. Parce que des visites pour des visites, on en a pas besoin, ça sert à rien d'avoir des gens euh, tous les samedis qui viennent vous voir, qui vous obligent de faire votre ménage, d'entretenir la maison, pour qu'au final, de toute façon, ils n'achètent pas. Et encore, ça va vous frustrer parce que du coup, il bah, y a des visites, mais il n'y a pas de vente. Donc, je crois que euh, dans l'équilibre des choses, vaut mieux ne pas avoir de visite au moins. On sait pourquoi il se vend pas. L'intérêt pour moi, c'est de vous dire dans cette vidéo que lorsque on croit que ben, voilà, tout est euh, bloqué ou, ou qu'on ne peut pas faire euh, grand-chose de plus. C'est faux. Et il vous faut simplement réagir et surtout vous dire « Ok, je vais reprendre euh, ma vente en main. Je vais faire le point sur ce qui euh, bah, a bien fonctionné au début ou je vais refaire le point sur euh, les gens qui sont venus. Ils m'avaient laissé leur numéro de téléphone. Je vais les rappeler, savoir où ils en sont dans leur recherche et peut-être qu'ils auront envie de pouvoir faire euh, une nouvelle visite et c'est toujours bien de rappeler aux gens que votre bien immobilier est là. Alors, il faut faire aussi attention parce que si ça fait longtemps qu'il est en vente, il se peut aussi que les gens s'inquiètent parce qu'ils ne comprennent pas que votre bien n'est pas vendu. Mais cela, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire. Là, dans cette vidéo, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que votre bien immobilier à son acquéreur, c'est sûr. Donc, il vous faut simplement relancer et redynamiser votre vente immobilière. Et pour ce faire, j'ai mis en place cinq vidéos gratuites, une petite formation qui s'appelle "Je relance ma vente immobilière". Vous pouvez la trouver sur réussirsonimmobilier.fr. Vous inscrivez, c'est gratuit. Dans la première vidéo, je vais vous expliquer il y a trois actions à faire tout de suite. Donc, il faut que vous les faisiez, que vous les appliquiez immédiatement. Et il y a quatre autres vidéos qui vont vous expliquer comment vous devez structurer votre nouvelle stratégie de vente et surtout développer des outils qui vous permettront de faire la promotion de vente de votre bien immobilier sur euh, Internet. Donc rien n'est perdu. Ce message, c'est vraiment un message d'espoir parce que ça, je l'ai prouvé plusieurs fois avec mes clients. Euh, les clients étaient franchement, ils étaient paumés, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne comprenaient pas pourquoi leur bien n'était pas vendu. Et encore des biens qui étaient vraiment beau, des biens super bien placés. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la situation géographique ou le style de bien, parce que moi, quand j'ai vu le bien, je ne comprenais pas que ce bien n'était pas vendu, mais tout simplement, la stratégie n'était pas bonne, elle n'était pas adaptée à ce bien immobilier. Alors, du coup, et eh bien évidemment, on se retrouve avec des gens qui arrivent à un an, deux ans, trois ans de non-vente, et psychologiquement, c'est très dur. Donc, le fait de pouvoir redynamiser cette vente c'est aussi de suivre les conseils que je vous donne dans la vidéo 1 euh, et ensuite dans les quatre autres vidéos, donc de la formation gratuite que je mets à votre disposition. Je relance ma vente immobilière sur réussir-son-immobilier.fr. Je vous retrouve tout de suite sur la page. Et là, j'ai mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation je remonter, remonter. Alors, vraiment, je voudrais faire mon tour de te remercier. Tu la vente avant dans la maison, c'est quand même quelque chose qui est très pesant. On parle de gros budget.